Le son dans le jeu vidéo, c'est 50% technique, c'est 50% artistique. Bonjour, je m'appelle Aurélien Baguerre et je suis lead audio chez Quantic Dream. Ça consiste à s'occuper d'absolument toute la partie post-production sonore, donc euh, ça va des débrouillage, création des SFX, l'intégration, tout ce qui est la gestion des musiques avec les compositeurs externes, mais aussi tout ce qui est recording des dialogues, Alors, soit en studio, soit directement sur le plateau de Meshut Capture. un peu particulier, on ne sous-traite quasiment pas le travail en audio, à part la localisation évidemment. On fait absolument tous nos bruitages, on fait tous nos enregistrements sur le plateau, donc on avait besoin d'un studio de mix qui soit performant. Et en fait, suite à la production de Détroit, on a eu l'opportunité de pouvoir avancer sur ce projet-là. C'est à peu près une année de travail sur le papier pour juste le projet et les études au niveau acoustique, construction, etc. On est reparti des murs, donc on a absolument tout refait. L'audio est super important parce que David, c'est quelqu'un qui vient des métiers du son et de la musique. Et le, le, les investissements ont été très conséquents pour euh, Quantic Dream, autant au niveau du studio son que les cabines, que le studio de mocap, où tout a aussi intégralement été refait au niveau de l'équipement, des installations. Ça, je pense, ça a été possible parce que justement Quantic Dream a cette, cette, a cette perception de l'importance du son que n'ont pas forcément toutes les euh, compagnies de jeux vidéo. En ce moment, on est trois, évidemment, en fonction de où on se situe en production, l'équipe est plus ou moins grossière. À la fin des trois, par exemple, on était sept personnes à temps plein. Donc, il y avait des sound designers, il y avait euh, superviseurs de post-production, donc des gens qui s'occupaient uniquement du dialogue, des gens qui faisaient uniquement de la prise de son aussi plateau-dialogue, musique-superviseur, des gens qui étaient plus axés sur la production musique euh, ou sur l'intégration de la musique. Chez Quantique, on fait de la motion capture. Alors, ce qui veut dire que... Chaque mouvement d'acteur qui va ouvrir une porte, le bruitage de la porte, tout est unique. Donc à chaque fois on est obligé de faire un son quasiment unique pour chaque action de chaque personnage dans le jeu. Il y a très peu de choses qui sont systémiques ou génériques dans les jeux comme D3. Donc le travail de, de, de, de sound design est un petit peu plus artisanal en fait. On a aujourd'hui cinq cabines son, donc des salles de montage. Donc c'est des cabines qui sont équipées avec tout le même équipement. Donc au minimum en surround, certaines sont équipées aussi en atmos sur un plus petit format, de façon à ce que les sound designers puissent travailler dans les meilleures conditions. Donc c'est tout le monde a à, à peu près le même équipement, comme ça on est standardisé. On a une cabine de prise de son qui nous permet de faire soit de la voix off, soit du bruitage. Et on a évidemment le plateau de motion capture qui nous permet aussi de faire des prises de son plus larges. Sur des D3, on l'a utilisé pour faire des prises de son de foule ouais Ou des bruitages qui demandent beaucoup plus de dimension. Évidemment, on s'en sert pour faire l'enregistrement des dialogues en motion capture. Et on a le studio ici de mix qui nous permet de faire l'enregistrement directement sur la cabine ou de faire du mix du stéréo jusqu'à l'atmos voilà. donc c'est mix musique c'est du mix online de vidéos de trailers, mais c'est aussi euh, le mix évidemment du jeu euh, directement euh, avec le moteur audio Alors ça, c'est une grosse télécommande euh, qui contrôle le logiciel euh, Nuendo, euh, qui est le logiciel qu'on utilise pour euh, bah, tout ce qui est mix, euh, recording et sound design. On travaillait avec d'autres logiciels par le passé, on a travaillé avec Pro Tools, on a toujours des, des Pro Tools, mais on a décidé euh, de se standardiser et de passer sur Nuendo. Je peux designer des sons dans Nuendo, les, le logiciel Nuendo est connecté avec WISE, notre moteur audio. Je peux tout simplement drag and dropper directement ce que je suis en train de faire dans le moteur audio. Donc ça, c'est du gain de temps puisqu'on n'a pas besoin de faire d'export. C'est une manipulation qu'on fait des milliers de fois par projet, par son designer dans l'équipe, donc ça peut représenter beaucoup, beaucoup de temps en fin de production, justement, cette ce simple manipulation-là. Alors, oui, c'est la configuration en Atmos. C'était vraiment un choix d'aller sur le format le plus performant et le plus innovant, étant donné que les nouvelles consoles vont être pas mal standardisées sur ce format-là. Et puis c'était surtout au niveau immersif, c'est ce qu'on cherche beaucoup chez Quantic Dream, c'est de donner beaucoup d'immersion aux joueurs. C'est le format idéal pour ça. C'est un format sonore de son immersif. L'atmos apporte une dimension verticale au son, c'est-à-dire qu'on va avoir du son au-dessus de soi, pas seulement autour. Et il y a un autre concept que le Dolby Atmos apporte au son, qui est d'ailleurs très adapté aux jeux vidéo, c'est le concept d'objet sonore. Donc Au lieu d'établir une scène sonore uniquement à partir de canaux, c'est-à-dire par exemple le points, ça va être 5 haut-parleurs autour de soi, on va s'affranchir un peu de, de, de ce nombre d'enceintes et ce nombre de canaux et penser la scène sonore comme un espace en trois dimensions dans lequel on va pouvoir faire circuler des sons un petit peu où on veut, peu importe où sont placées les enceintes. Avant, quand on a un hélicoptère dans une scène qui nous passait au-dessus, on est obligé de jouer sur les volumes et sur euh, la gauche, la droite, l'avant et l'arrière au niveau des haut-parleurs pour faire croire qu'on avait un hélicoptère qui passait au-dessus. Aujourd'hui, avec l'Atmos, on peut réellement assigner le son de l'hélicoptère au-dessus de l'auditeur. On va vérifier le placement des enceintes, euh, leur puissance. On va valider aussi des, des, des points d'acoustique. Le son, c'est très subjectif. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. C'est comme la musique, hein, des musiques qu'on aime, des musiques qu'on n'aime pas. C'est très personnel. Par contre, il y a des règles qui sont euh, l'acoustique d'une pièce, les types de haut-parleurs et le rendu des deux. C'est ça qui est important aussi. Donc la certification Dolby, justement, elle est là pour clarifier tout ça. Nous, on a l'assurance que ce qu'on entend, c'est bon. On est sûr aussi que les gens chez eux, sur leur, leurs différents systèmes, vont recevoir des choses optimales. En France, Quantique est donc le premier studio validé Dolby Atmos. Il y avait une, une affinité naturelle avec ce que Dolby propose comme expérience et les jeux que Quantique développe, qui sont assez cinématiques. Et c'était vraiment l'idée d'accompagner ça et, et de, de mettre en place cette expérience en France pour la première fois. La façon de mixer, mais la façon de créer le son aussi est différente. Puisqu'on a vraiment l'élévation sonore qu'on n'avait pas avant. Donc, si on crée une ambiance pour une partie d'un jeu où on sait que le personnage doit grimper en hauteur, on va déjà directement faire notre ambiance en fonction de cette connaissance. C'est-à-dire qu'on peut déjà avoir la sensation réelle de ce que sera le, le rendu final. C'est très, très, très technique. Très, très technique. Mais il ne faut pas en oublier le côté artistique. Le son dans le jeu vidéo, c'est 50% technique, c'est 50% artistique.